Bonjour, euh, bonjour à tous. Euh, merci d'être, euh, merci d'être là. c'est nous qui sommes un petit peu en retard. On s'en excuse là pour ce, ce nouveau bibliopitch euh, en partenariat avec la, la médiathèque de l'Isère. Je remercie, euh, je remercie toutes les personnes de, de la médiathèque, euh, particulièrement Delphine Redon et euh, Nathalie Prêteux, d'avoir euh, bien voulu euh, participer et euh, et collaborer et co-construire avec nous ce, ce bio pitch euh, Vous le savez, c'est une forme qu'on qu mène depuis un certain temps, en fait, euh, depuis, depuis 2015, euh, et c'est euh, une proposition qu'on fait aux acteurs de la lecture publique de se retrouver, d'échanger autour des projets qu'ils mènent. Hein, c'est des choses que nous aussi, on on garde en mémoire puisqu'on on a une cartographie euh, des biblio euh, qui ont été euh, pratiquées avec l'ensemble des projets des, des bibliothécaires. Peut-être que Priscille pourra mettre le lien aussi dans le, le, le, le, le forum de discussion pour que vous puissiez euh, l'identifier. C'est un, un travail qu'on qu continue à mener sur cette cartographie des biblio parce qu'en fait les projets qui sont, euh, ben, qui sont pitchés sont souvent et toujours originaux, intéressants, et c'est des, des, des temps d'échange importants entre vous, entre collègues. C'est aussi pour d'autres lieux, d'autres médiathèques, et à travers cette cartographie dans l'ensemble de la France, d'ailleurs, l'opportunité de, de voir des, des projets menés et d'en de, de, prendre connaissance, et éventuellement même de prendre contact avec vous s'il si y a un intérêt pour ces bibliophiches. Voilà, donc merci d'être aussi nombreux, puisqu'on est une soixantaine. Euh, c'est euh, espérait le, le faire à euh, bah, la médiathèque, hein, c'est ce qui était prévu. Euh, voilà, euh, j'ai l'impression de passer mon temps à dire ça depuis un an, mais bon, on n'a pas pu, donc euh, nous revoilà tous dans des petits carrés euh, à distance. Donc euh, merci quand même d'être là avec nous, c'est important, c'est important pour nous. On a maintenu un peu ce bibliopitch contre vents et marais puisque notre chargé de mission de bibliothèque... Euh, euh, c'est le cas de le dire puisqu'elle va partir faire du bateau, mais euh, elle nous a quittés là, euh, assez, assez récemment, au mois de mars. Euh, et sa remplaçante, j'en profite pour le dire, va arriver le, le 17 mai. Elle s'appelle euh, Laura Tamizé. C'est une bibliothécaire qui euh, jusque-là était euh, professionnelle au RISE à Villeurbanne. Laura Tamizé. Voilà, donc euh, je remercie bah, toute l'équipe de l'agence parce que comme la charge d'émission bibliothèque est partie, bah, c'est Priscille, euh, Johanna... Euh, qui s'occupe habituellement de l'action territoriale et de l'éducation artistique et culturelle, précise du Numérique et Joël des auteurs et des manifestations littéraires qui ont bien voulu accepter de d'animer, de co-animer ce, ce, ce pitch, d'assurer aussi toute l'intendance nécessaire. Je remercie les, les pitchers hein, que je vais devoir que je vais devoir euh, surveiller puisqu'en fait c'est un peu, euh, je vais rester avec vous toute la matinée et c'est moi qui vais être le maître du temps donc euh, j'ai mon téléphone à portée de main avec une horrible sonnerie euh, qui va devoir retentir sans doute un moment ou un autre quand vous aurez dépassé votre temps de parole, Priscille l'a redit, c'est 10, euh, 10 minutes de présentation, c'est long et c'est court à la fois, Pensez plutôt que c'est court, comme ça en général c'est d'autant mieux. Et puis les échanges ensuite pourront euh, se dérouler à travers euh, les questions qui remonteront par le, le lien de, de discussion. Voilà, je remercie euh, une nouvelle fois bah, l'équipe, je remercie euh, euh, Delphine Redon et Nathalie Préteux à qui je laisse la parole chef de service du, de la médiathèque de, de départementale. Et on espère vous retrouver bientôt bah, pour un, un prochain rendez-vous. Vous savez que euh, voilà, on collabore euh, très souvent avec les médiathèques départementales de l'ISER, hein, c'est vrai, parfois on, on vous jalouse même parce qu'on trouve qu'on fait beaucoup de choses avec vous, que ce soit les rentrées jeunesse euh, et un certain nombre d'autres euh, rendez-vous, mais c'est aussi parce qu'on euh, voilà, se connaît bien, on connaît bien votre équipe et on, on, on, on est en confiance sur ces collaborations et c'est euh, un plaisir pour moi d'ouvrir cette, euh, cette journée et pour une fois de pouvoir passer cette matinée avec vous. Nathalie, je vous laisse la parole. Oui, merci Laurent. Alors, je vais rebondir sur la dernière partie de votre intervention. Pour nous aussi, c'est toujours un plaisir de collaborer avec vous et on est très très heureux de pouvoir renouveler ce partenariat autour du Bibliopitch. Euh, je suis très agréablement surprise et heureuse que l'on ait autant de participants à cette version numérique. C'est une, une première. Euh, c'est une forme d'adaptation et d'agilité en fait dont, dont on est capable de faire preuve et, et ça c'est un, un grand bonheur. Un peu triste quand même de ne pas pouvoir partager un café avec vous de manière physique. Donc comment vous dire, je trinque je trinque à la vôtre virtuellement et puis je vous accueille quand même avec un café, un café Zoom, si on peut dire ça comme ça. Euh, je, je remercie euh, toute l'équipe de la médiathèque et puis également toute l'équipe de la RALD qui s'est investie et qui s'est démenée pour euh, rendre ce, ce joli moment. J'espère que vous passerez un, une agréable matinée. C'est un, un format qui est un format très, très stimulant qui va, je l'espère, nous donner l'occasion d'avoir de, de très jolis échanges, de très jolies euh, mises en valeur de, de la littérature. Et, et bien j'ai envie de dire place au livre place place à la lecture place au bonheur de, de partager de, de jolis moments